Les comptines d'Audrey Imagine. Cantine numéro 2. Dromadaire, ours polaire, vert de terre. On est les dromadaires, on marche dans le désert, on aime les gouttes d'eau qui tombent sur notre dos. Plique-ploque, plique-plaque, plique. ploc plique plaque plique plique ploc plique plaque plique Tape dans tes mains. On est les ours polaires. On regarde la mer. Assis sur notre derrière. Où sont les phoques de mer Ours sont les phoques de mer. Tape dans tes mains. Tape dans tes mains. On est les vers de terre. On se dandine sous terre. Des bouts de terre. On fait du caca vert de terre. Tape dans tes mains. Au revoir les enfants. On se retrouve dans une autre comptine.